Le départ en eau libre. La technique pour bien débuter son Ironman ou son triathlon. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisque Nicolas de Mon Coach Vélo nous partage une de ses meilleures astuces et même plusieurs de ses meilleures astuces pour bien débuter euh, un triathlon ou un Ironman et le mettre sur des bons rails. Et puisque le départ d'un embrunman, par exemple, est plutôt chaotique et risque d'être très déstabilisant si c'est ton premier, je te conseille vraiment de suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que ça va peut-être te sauver un an de préparation. On parle notamment des techniques pour nager le crawl qui sont un peu différentes de celles dont tu as l'habitude à l'entraînement. Principalement pour te protéger lors d'un départ en triathlon qui peut être même très mouvementé lorsque tu te retrouves dans le peloton. Et si tu veux nager plus vite en crawl, tu peux télécharger comme d'habitude ma méthode pour progresser techniquement en crawl soit en cliquant sur le bouton juste ici ou dans la description en dessous. T'es prêt C'est parti Voilà, ben, Très clairement, en fait, si tu veux, euh, quand tu es dans un départ où c'est serré, parce que voilà, on, on peut toujours avoir… il faut savoir nager, se protéger en fait. Ouais. Pour se protéger, il faut nager les coudes haut, et donc nager court, contrairement à ce qu'on va essayer de nager ouais. pour avoir un geste qui est le plus lent possible. Là, au départ, il faut avoir plutôt un mouvement court et avoir les coudes limite water polo, interpolo. Hein, ouais, Je ne suis pas obligé de sortir ma tête de l'eau. Euh, sauf si j'ai du stress, mais il faut que je sache le faire à l'entraînement, nager la tête hors de l'eau. Et par contre, je peux nager, mais je vais nager court et plutôt les coups de sortie. Comme ça, ça me fait une espèce de zone de sécurité. Oui, une zone de sécurité, une ouais. bulle de protection un peu, et puis... Euh fait de moins aussi et allonger le bras peut-être de ne pas se, voilà, se faire taper, de se faire tordre le bras, on est plus ouais. fragile là, hein. on est quand même plus groupé, on est plus fort sur ses appuis. Et, et puis bah, si j'allonge derrière, ça laisse un long moment où il n'y a pas de protection. Mmh. Alors que si je suis court, il y a toujours la protection, donc les gens ne viendront pas s'y frotter, s'ils viennent s'y frotter, sa main se le dégage tout, tout seul, bien. il n'y a pas de souci. Faut faire aussi un peu attention au niveau des, des jambes, si je sens qu'il y a du monde sur les jambes et que ça commence à essayer, de, me... il ouais. faut que je sois capable d'accélérer ouais, les jambes, pas pour aller plus vite, mais pour faire, tu vas tu vas pas ouais, m'attraper, tu, vas, tu vas pas me quoi, toucher, ou attention je suis là. Donc voilà, il faut savoir un, un peu gérer ça. Ça se travaille l'entraînement, très clairement, Bien ça sûr. vaut le coup de se faire des 12 mètres 50, un peu je me protège et après je renage normal Et puis faire des choses comme ça c'est très, des très bons éducateurs ouais, là c'est un super tip hein, que vous pouvez mettre en place oui. euh, bah, dès, dès votre prochaine séance où vous allez vous entraîner finalement à vous protéger Parce que oui. en levant les coudes ici, l'objectif c'est vraiment de protéger la tête, hein. oui. c'est là où tu as les lunettes, c'est là où tu es le plus fragile Donc vraiment. Euh, travailler sur euh, des petites séries, 12m50, ne euh, faites pas un 400, euh, je me protège, quoi. enfin, faites pas ça s'il vous plaît. Vraiment, euh, faites des petites distances, vous protégez, et puis pareil, travailler sur la fréquence de jambes, être capable de, de mettre beaucoup de fréquence, parce que bah, quand tes pieds ils vont très vite, c'est pas possible de s'accrocher dessus, tu risques, voilà, tu peux aussi... Euh... puis ça signale, la, la, les, ces deux stratégies, c'est de, de signaler aux autres, signaler aussi, ouais. il y a quelqu'un, donc je me dégage. Si je ne signale pas que je nage bien fluide, etc., les gars, ils arrivent, ils postent leur patasse dessus, et je me fais écraser. Exactement, soyez pas trop doux, soyez pas trop délicat, soyez un peu. Euh, voilà. Tout à l'heure, on avait vu le peu costaud. de la virilité. Ah, C'est ça, de la virilité, <rire> ouais, super. Je suis certain que cette vidéo t'a plu. Il y a énormément de petites astuces techniques qui vont te permettre de réussir ton premier départ en triathlon ou en Ironman, si c'est le cas, en tout cas, appuie sur le pouce bleu en dessous, mets-moi un like et dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ces techniques de Sioux ou bien si tu as déjà vécu un départ mouvementé qui t'a fait rater finalement ton triathlon. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.